Les ch'poils, les tempionnaires, les vitons jetés, et les gens les Opas, les les dé, on prend je les temps, les dispôts les hop les les Les dedans, les dedans, les dons j'ai des hoppa, hoppa, hoppa.